— Juste 30 secondes, juste pour dire que il me semble que les profs, dans, en ce moment, vous êtes en train de perdre la bataille de la communication, mais d'une façon terrible. C'est-à-dire qu'on parle, là, comme si euh, le la grève et les profs, c'était consubstantiel, comme si on parlait d'une situation euh, quasiment normale, que vous devriez faire grève 6 à 7 fois par an... et euh, vous êtes en train de perdre la bataille de la com', j'ai envie de vous dire, mais réveillez-vous, allez chercher des, des attachés de presse, je sais pas, enfin, changez-vous, mais... changez-vous, changez votre discours, changez votre...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 J'ai envie de vous dire mais réveillez vous, allez chercher des, des attachés de presse, je sais pas, enfin changez vous mais, quoi. Changez vous, changez votre discours, changez votre Philippe Moi je dirais Parce... à vous qui êtes journaliste Au monde. écoutez un peu mieux ce <coughs> Parce que vous dites toujours la même tant chose, c'est ça, tant ça tant le problème. L'affaire des postes, quand je dis ce n'est pas que le seul problème, c'est tout de même enfin si vous prenez les médias et notamment les médias audiovisuels, c'est la seule chose qui apparaît quand on parle quand on nous fait parler. Et c'est ce un des problèmes bah, auxquels on est confronté. Voilà, sur les Alors, manifs, attendez, attendez, On ne voit a... que ça. Les, les, les... Alors, les uns et les autres, regardez davantage France 5, hein, voilà. qui euh, rend compte de la vie, du monde, de l'éducation, et d'une façon qui n'est pas toujours conflictuelle. En tout cas, merci. On a déjà pris du temps sur cette séquence. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez